Résolution des conflits et négociations. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet de la résolution des conflits et de la négociation, mais avant d'en parler, définissons ce qu'est un conflit. Un conflit est un désaccord entre des personnes qui ont des opinions ou des principes opposés, qui ne peuvent pas trouver un accord. Les conflits peuvent être verbaux, religieux, émotionnels, sociaux, personnels et bien plus encore. Ils peuvent survenir entre différents acteurs, des organisations ou des individus. Les phases d'un conflit peuvent se résumer en cinq points. La phase de désaccord, la phase de tension, la phase de blocage, la phase d'éclatement et la résolution. Après avoir clarifié ce qu'est un conflit, discutons de la façon dont il pourrait être résolu. La résolution d'un conflit est un processus de négociation par lequel deux parties, ou plus, parviennent à un règlement pacifique d'indifférent. Les objectifs de négociation visent à produire rapidement une solution sur laquelle toutes les parties pourraient s'entendre et à améliorer les relations entre les groupes en conflit. Le processus de résolution des conflits pourrait se résumer en neuf points. Comprendre le conflit, comprendre les perspectives, trouver une solution possible, changer d'attitude, trouver un troisième médiateur, trouver un compromis, aborder les différences, surveiller l'impact, isoler la menace. Les compétences en résolution des conflits sont des capacités qui vous permettent de servir de médiateur dans les différences et de parvenir à un consensus. Les principes sont l'affirmation de soi, l'empathie, la médiation, la responsabilité, la maîtrise de soi, la gestion du stress. Vous pouvez aborder un conflit avec cinq styles différents qui sont l'évitement, la compétition, l'accommodation, le collaboratif et la conciliation. Et vous, comment abordez-vous les conflits Si vous êtes intéressé, lisez les activités suivantes et appliquez-les.